Je vais vérifier mes cheveux. <rire> bonjour. Bon, salut, Du coup. coup, il est l'heure, Juliette. Tu peux... Oui, il est l'heure. Bon ben, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous nous entendez bien déjà hein peut-être dans le chat. Dans le chat, vous ouais. Vous pouvez utiliser le chat et si vous avez des questions, ok, merci. Si vous avez des questions, par contre, euh, bon, bah, je pense que si vous, êtes, euh, vous avez participé hier, vous savez que les questions, il faut les poser plutôt dans le panneau questions et pas dans, et pas dans le chat. Bon, ça a l'air d'aller. Cool. Merci. Bon, bah, du coup, on va commencer. Donc, déjà, on va se présenter. Donc, euh, je suis Julia Touzen, euh, en charge des ressources documentaires à l'Université ouverte des humanités. Et euh, donc, voilà, je travaille à, avec Carole qui va, qui va se présenter. Et moi Je suis donc carole charlet Stéphan, la secrétaire générale de l'Université ouverte des humanités, qui est euh, membre de l'association l'Université numérique. Donc, nous sommes une université numérique thématique. Voilà, donc nous on va vous présenter dans cet atelier euh, donc les, les usages des ressources. Alors, euh, nous, c'est vrai qu'on a construit notre atelier pour un public, en fait, grand public. Donc, on a, voilà, on, donc si euh, on va quand même revenir sur des notions un peu de base concernant les ressources, édu les ressources éducatives libres, euh, l'université numérique et tout cet écosystème. Donc, euh, on s'excuse par avance pour, euh, parce qu'on a vu dans, dans les participants qu'il y avait des gens. Euh, voilà, qui s'y connaissaient, <rire> et donc voilà, il y aura peut-être des slides qui ne euh, vous intéresseront pas, mais bon, voilà, on était obligé quand même de faire un, un, une présentation euh, qui reprenne des notions de, de base, pour que tout le monde puisse avoir les mêmes, euh, bah, le même niveau de connaissance. Voilà. Donc euh, l'atelier va se construire en deux temps, donc plutôt euh, un premier temps de présentation, et ensuite, vraiment un temps dédié aux échanges et aux discussions, euh, voilà, où il ne faudra pas hésiter à intervenir. Donc, soit, comme Carole vous l'a dit avant, dans l'onglet « Questions », prendre au fur et à mesure les questions et y répondre euh, sur le moment ou y revenir plus tard. Euh, voilà, Et Même si vous voulez prendre la parole et intervenir sur scène, c'est tout à fait possible, Voilà, si vous voulez échanger euh, avec nous. Donc, euh, le, plan, euh, le plan de cette présentation... Euh, donc, tout d'abord, revenir euh, sur la notion de ressources éducatives libres, euh, voilà, parce que c'est une notion qui peut être assez floue, puis qui a pris du temps à se construire. Donc, euh, je trouvais ça important de, voilà, de revenir sur euh, cette définition. Euh, la question des droits et des licences, donc là, brièvement, hein, parce que je vous rappelle qu'il y a eu des ateliers consacrés à la question des droits euh, hier, euh, D'ailleurs, une agora qui a été animée par Carole. Donc voilà, comme les, comme les webinaires et les, et les ateliers sont enregistrés, euh, vous pouvez euh, les consulter. Euh, ensuite, je vous parlerai euh, des UNT, donc les universités numériques thématiques, et de l'université numérique. Euh, ensuite, quelques slides aussi concernant euh, les endroits où vous pouvez trouver des REL, donc les différents entrepôts, bases de données. Et enfin, donc finalement le cœur quand même de l'atelier, euh, ce sera dédié aux usages et aux apports des REL. Voilà. Alors, tout d'abord, euh, une question euh, qui, qui paraît assez simple, mais qui ne l'est pas forcément. Euh, Qu'est-ce qu'une ressource éducative libre, donc une REL Donc, il faut savoir que euh, cette définition s'est construite en fait en plusieurs temps. Euh, avant les années 2000, euh, on parlait surtout de support de cours, voilà, donc euh, un texte, une image, une une audio, euh, une, audio une vidéo. Et c'est vraiment dans les années 2000, euh, avec l'apparition aussi du libre et de l'ouverture, donc avec l'open access, l'open data, les logiciels libres, euh, que le terme de euh, objet pédagogique, objet d'apprentissage est apparu. Et donc là, c'est une notion qui est encore assez floue, mais euh, même si le contexte pédagogique apparaît déjà de manière un peu plus forte. Donc là, je vous ai mis une définition en fait tirée du standard euh, l'homme, qui date de 2001, et donc qui décrit un objet pédagogique comme une entité numérique ou non, qui peut être utilisée dans un processus d'enseignement, d'apprentissage et de formation. Euh, donc c'est une, une entité numérique, ou non, donc là, c'est vrai que dans le cadre des ressources éducatives libres, nous, on n'est on est que sur du numérique. Donc voilà, lors de cet atelier, on va vraiment parler de ressources numériques et non de ressources papier. Euh, alors, il y a un autre, une autre personne qui va, qui va donner aussi une autre définition d'une ressource éducative en mettant en avant son aspect documentaire. Alors, c'est Puimato en 2004 qui décrit une ressource pédagogique. Euh, comme une ressource fortement liée euh, à celle du document et qui met donc en avant une approche documentaire. Euh, mais c'est véritablement en fait en 2012, euh, lors du Congrès mondial sur les ressources libres, euh, qu'une euh, qu véritable définition euh, va, euh, va s'imposer, donc la, la, la notion de ressources éducatives libres. Et donc cette, euh, cette définition, c'est une définition de référence et c'est encore aujourd'hui hein, une, une définition qui fait foi et à laquelle on se euh, on se réfère pour décrire une ressource éducative libre. Donc voilà, je vous l'ai mise dans ce petit dans ce petit encart euh, en, en vous mettant donc les les termes importants en couleur. Donc les ressources éducatives libres sont des matériaux d'enseignement, d'apprentissage ou de recherche sur tout support numérique ou autre appartenant au domaine public ou publié avec une licence de propriété intellectuelle permettant leur utilisation, adaptation, distribution à titre gratuit. Donc là, il y a plusieurs choses importantes. Donc déjà, on apprend que ce sont des matériaux. Donc c'est la typologie. Bon alors du coup, matériaux, c'est comme une typologie extrêmement vaste, hein, puisque euh, ça peut être euh, ça peut être un cours complet, ça peut être une vidéo, ça peut être un quiz. Une, une, une, une conférence, un web documentaire, un site interactif, un MOOC. Enfin, la typologie, le type pédagogique d'une ressource éducative libre est extrêmement variée et c'est ce qui fait sa richesse. Voilà. Euh, donc, des matériaux d'enseignement, d'apprentissage ou de recherche, donc là, ça fait référence au domaine. Donc, on est bien dans le domaine de la pédagogie. Donc, une ressource éducative libre, c'est une ressource pédagogique. Alors le support est également évoqué, numérique ou autre, euh, et une ressource éducative appartient au domaine public ou est euh, gérée par une licence de propriété intellectuelle. Donc euh, le côté donc, euh, de la licence et euh, du droit. Donc voilà le droit, euh, le domaine public ou une licence, de, une licence ouverte. Et enfin donc euh, les usages de cette ressource, donc l'utilisation, l'adaptation et la distribution à titre gratuit, donc voilà, c'est gratuit, qui fait, au, qui fait référence au coût. Donc, comme je vous disais, euh, une ressource a une typologie diversifiée, à vocation éducative, et il y a différents types pédagogiques, donc euh, voilà, j'en ai cité avant. Euh, ce qui est important aussi euh, de, euh, de dire, c'est qu'une ressource éducative euh, est granularisable, c'est-à-dire qu'une euh, ressource peut être... Euh, divisé en plusieurs items qui permet en fait la réappropriation par l'enseignant d'une ressource. Donc un grain pédagogique, c'est la plus petite unité documentaire d'un parcours pédagogique. Donc ça peut être une vidéo, une photo, un quiz qui permet vraiment en fait d'utiliser ces grains pédagogiques et de, les, et, de les et de les associer dans un nouveau parcours pédagogique. Et en fait, on se rend compte que euh, dans les pratiques des, études, des, des enseignants, euh, un enseignant ne va pas forcément reprendre la totalité d'un cours qui a été euh, réalisé par un collègue, par exemple. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'il va pouvoir reprendre euh, un exercice, euh, une vidéo, une vidéo commentée. Et c'est vraiment ça qui, qui va lui permettre euh, de, euh, de, faire, de fabriquer son cours à partir donc, de grains pédagogiques. Voilà, donc c'est vraiment une caractéristique fondamentale d'une REL. Voilà, donc je regarde quand même s'il n'y a pas des questions, mais je ne crois pas. Carole, hein, tu peux... Non, non, je, je, je, te dis, je te dirai le cas échéant, je, ouais. je gère tout ça. T'inquiète pas, tu peux... Ça marche, donc... Tu pas obligé de t'en soucier. Alors merci, je continue sur la question des droits, mais brièvement, hein, parce qu'une ressource a déjà, enfin un webinaire a déjà été organisé, euh, sur ces questions-là, donc euh, une question en quoi une ressource euh, est libre. Donc c'est euh, c'est la question du libre accès. Donc une ressource euh, libre euh, soit tombe dans le domaine public, soit euh, est régie euh, par une licence ouverte et libre. Donc dans le cas des ressources éducatives libres, euh, ce sont vraiment les licences Creative Commons qui sont le plus souvent utilisées et ce qui sont les plus connues. Voilà, donc euh, c'est vraiment aux producteurs de ressources euh, de décider eux-mêmes de comment ils distribuent leur production euh, et comment ils gèrent finalement les usages de cette ressource. Donc il y a plusieurs possibilités, il y a, on, il y a six, six, six licences Creative Commons. Donc voilà, je vous ai mis un peu les, voilà, le petit tableau pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et euh, je vous conseille aussi d'aller euh, jeter un œil euh, sur une ressource qui a été produite par l'IMT Atlantique concernant euh, donc ces questions euh, relatives aux droits au d'auteur droit et aux licences Creative Commons, qui s'appelle le droit de savoir, euh, et qu'on a d'ailleurs répertorié sur notre portail de l'UH, euh, qui en fait, est très intéressante parce qu'il y a plus, plusieurs entrées. Une entrée en fait, par, euh, par profil, par exemple si vous êtes producteur de ressources, euh, voilà, voilà à quoi vous devez faire attention, par exemple en produisant une ressource. Si vous êtes ingénieur pédagogique, euh, voilà comment est-ce que euh, vous pouvez utiliser une ressource. Euh, si vous êtes étudiant, etc. Donc vraiment, je vous conseille d'aller faire un tour sur euh, cette ressource si vous avez des questions. Donc je vous ai mis donc euh, la, le lien de la ressource qui s'appelle le droit de savoir. Donc voici un tableau aussi récapitulatif des différentes licences, voilà avec les différents pictogrammes. Alors maintenant, euh, je vais vous parler de, euh, donc des UNT, des uni les, les universités numériques thématiques et de l'université numérique. Donc en fait, euh, les UNT ont été créées en 2003 euh, par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Euh, et ce sont des groupements d'établissements euh, d'enseignement supérieur qui ont pour but de produire, diffuser et mutualiser avec le soutien de l'État des ressources pédagogiques numériques. Donc ces UNT, en fait, elles travaillent vraiment euh, euh, ensemble pour produire euh, les DREL. Et en 2017, elles ont décidé euh, de se coordonner sous la forme d'une association euh, qui prend le nom d'université numérique, l'université numérique, et qui a donc euh, un site internet euh, et différentes, euh, différents groupes de travail aussi pour travailler sur les questions d'indexation, euh, d'outils, euh, de production de ressources. Euh, et donc il faut savoir en fait que ces UNT, euh, elles ont chacune euh, leur spécificité, donc elles sont au nombre de 8, et elles couvrent chacune euh, un grand champ disciplinaire de l'enseignement supérieur. Donc par exemple, nous, UOH, Université Ouverte des Humanités, euh, nous nous consacrons au domaine de, euh, des sciences humaines et sociales, arts, lettres et langues, euh, voilà, on a aussi, on, je vous montrerai après les différentes UNT. Et il faut savoir que l'on s'adresse à l'ensemble de la communauté universitaire, aussi bien aux enseignants, donc pour les aider à, en fait, à construire leurs cours aussi. Hein. Nous, on arrive en, en soutien en aide, les étudiants aussi, donc on s'adresse aux étudiants pour leur, leur proposer des ressources éducatives libres, et aussi aux gouvernances, par exemple, s'ils ont envie de les aider dans une politique, par exemple, du numérique, voilà, de l'hybridation, Voilà, on est quand même la référence pour toutes ces questions. Euh, alors, il faut savoir que euh, nos ressources sont produites dans le cadre d'appels à projets, donc concrètement, comment ça se passe euh, En fait, on... On lance des appels à projets, on produit des appels à projets tous les ans. Euh, et donc, des enseignants-chercheurs, accompagnés d'ingénieurs pédagogiques, de cellul cellules audiovisuelles, proposent des projets, déposent des projets, et, euh, et donc, voilà, proposent des projets qui sont acceptés. Euh, donc, pas tous, parce qu'on a, euh, a un conseil scientifique qui va regarder ces projets, qui va les valider ou non. Et ensuite, donc, on a, euh, ces enseignants-chercheurs produisent des ressources, euh, qui se retrouvent sur nos portails. Et ces ressources ont donc été validées scientifiquement, pédagogiquement et techniquement par nos conseils scientifiques. Donc voilà. Euh, oui, alors la question, c'est vrai qu'on s'appelle université numérique, donc on s'attend peut-être à ce qu'on soit une université traditionnelle, mais en fait pas du tout. Euh, on s'appelle université, mais par exemple, on ne délivre pas de diplôme et on ne propose pas de formation diplômante. Voilà, donc, on est vraiment là pour accompagner en fait, la, la, les, personnels, euh, les personnels enseignants et étudiants, mais on voilà, n'est on en, euh, en, en aucun cas là pour remplacer, par exemple, une formation euh, ou euh, le travail des enseignants. Euh, donc, Comme je vous disais avant, euh, les UNT couvrent les grands champs disciplinaires de l'enseignement supérieur. Donc là, je vous ai mis euh, les huit UNT. Donc euh, avec les logos aussi pour que vous puissiez peut-être les repérer. Alors peut-être que vous en avez déjà, euh, peut-être que vous connaissez déjà votre UNT, on va dire, de référence, voilà, en, en fonction de votre domaine de, de recherche ou euh, de vos enseignements. Donc euh, la santé et le sport, c'est UNES, euh, les sciences de l'ingénieur avec UNIT, qui est une fondation, euh, le droit et les sciences politiques avec l'UNJF, euh, l'économie et la gestion avec ONEJ les sciences fondamentales avec Uniciel, les humanités au sens euh, général avec l'UOH, l'environnement et le développement durable avec UVED, et enfin les, la technologie et les IUT avec IUT en ligne. Voilà. Donc, euh, ce que je peux dire sur les UNT, c'est qu'on fonctionne en fait euh, principalement de la même manière. Hein. On a chacune notre portail euh, de ressources et un portail dédié. Euh, donc on, voilà, donc, il y a des associations, euh, des fondations, des services interuniversitaires, inter mais notre mission et euh, nos pratiques sont quand même euh, les mêmes. Et surtout, en fait, depuis 2017, avec la création de l'université numérique, on essaye de plus en plus d'harmoniser tout ça. Et peut-être à terme, hein, qu'il n'y ait finalement plus que l'université numérique et plus toutes ces entités. Mais bon, voilà, on est en train d'en discuter et c'est pas... Voilà, c'est encore en discussion. Alors sur le principe de fonctionnement... Euh, il y a juste en fait l'UNJF, donc l'UNT consacrée au droit et aux sciences politiques, euh, qui est un peu différente parce que euh, euh, elle propose des ressources, mais il faut être en fait il faut que l'établissement soit partenaire de l'UNJF pour avoir accès aux ressources. Ce qui n'est pas le cas en fait euh, des autres portails, puisque notre portail UOH, mais celui du VED, duT du en ligne, euh, propose des ressources gratuitement et librement. Donc il n'y a pas forcément besoin de s'inscrire. Tout le monde peut y aller, hein, aussi bien finalement la communauté enseignante euh, que le grand public, alors qu'UNGF, il faut quand même être partenaire de, euh, de l'UNT. Mais euh, depuis, euh, depuis le confinement, euh, il faut savoir qu'UNGF a, euh, a décidé de mettre en ligne euh, à tout le monde ses cours et ses ressources. Donc voilà, dans le cadre en fait, de l'enseignement de à distance et euh, au vu de la situation actuelle. Voilà. Donc un petit mot en fait sur, euh, sur les endroits où vous pouvez trouver euh, des, ressources, des ressources éducatives libres. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur le web, euh, via les moteurs de recherche, via les dans les bases de données, vous avez aussi sur les portails des bibliothèques numériques. Donc là, moi, je voulais juste vous mettre quelques portails dédiés, institutionnalisés, sur lesquels en fait aussi moi, j'ai l'habitude de naviguer pour faire des recherches, mais aussi parce que euh, ce sont des portails qui sont riches et où vous trouverez vraiment euh, un nombre important de ressources euh, collectées. Donc déjà, donc, le portail, euh, le moteur de recherche subnumérique donc, qui, est, euh, donc, qui propose un catalogue de ressources issus du portail de l'enseignement supérieur. Donc voilà, Canalu, euh, c'est la, la vidéothèque de l'enseignement supérieur. Donc vous y trouverez euh, que, des que des ressources vidéo multimédia Beaucoup de conférences filmées. voilà euh, les, euh, les MOOC sur la plateforme nationale FunMOOC. Euh, le portail euh, B9. Alors, avant, c'était ID9, mais maintenant, c'est B9. C'est le portail de la, euh, bibliothèque, euh, bi enfin, la bibliothèque de l'espace francophone universitaire, il me semble. Euh, L'INRIA. Alors, l'INRIA qui propose une liste de sources et de ressources euh, en ligne. Euh, alors Todd Cursus, je l'ai mis parce que moi je l'utilise et c'est peut-être plus dans mon domaine, mais c'est un, c'est plus un, une plateforme où vous trouverez des informations sur la culture numérique, mais également aussi des, où il propose en fait des collections de ressources. Euh, OER Commons, donc là en fait, oui, l'équivalent de REL en anglais, c'est OER (Open Educational Resources), et donc là c'est un grand portail en fait euh, international où vous trouverez des ressources. Euh, un grand nombre de ressources éducatives libres. Et enfin, donc, deux, euh, deux initiatives. Alors, c'est des, des initiatives américaines. Hein. Là, le petit logo que vous voyez au milieu, euh, ça représente le portail, euh, le dépôt, en fait, euh, qui s'appelle Merlot, qui est un dépôt euh, fédéré de ressources, euh, de ressources éducatives libres, donc en anglais. Et euh, à côté, donc, les ressources, du, les cours en ligne du euh, MIT, donc euh, Massachusetts Institute of Technology, donc, voilà, qui ont été assez pionniers en la matière et qui ont proposé très tôt leurs cours en ligne. Voilà. Donc il y en a d'autres, hein, peut-être que vous êtes amenés à. Vous êtes sans doute amené à utiliser d'autres bases de données, d'autres portails. Voilà, moi, je vous ai mis, en tout cas, les portails institutionnalisés et euh, où on retrouve aussi les ressources des UNT. Parce que chaque UNT a son portail euh, dédié, mais toutes ces ressources euh, sont moissonnées à un plus haut niveau sur Subnumérique, dans Canalu, dans euh, la bibliothèque B9. Voilà. Mais c'est vrai que si vous voulez avoir une... Euh, si vous voulez directement avoir accès, on va dire, à une ressource dans votre domaine... Euh, aller directement sur le site des UNT, parce que là, vous serez dans votre domaine de, euh, disciplinaire, et donc, euh, ce sera plus simple de trouver quelque chose sur notre euh, portail que sur, euh, une, sur un méta-portail, comme Supnum ou euh, Canadu. Voilà. Donc, ça, c'est le petit conseil de doc. Alors, peut-être là, une nouvelle initiative. Euh, peut-être, Carole, que tu peux intervenir comme tu es plus au courant de cette initiative et... Alors, c'est une initiative qui euh, a vu le jour et a, assez récemment dans le cadre de, de la pandémie. Euh, c'est un travail conjoint de FUNMUC et de l'Université numérique pour euh, rendre visible et plus facilement accessible l'ensemble des, euh, des catalogues euh, en classant, en rangeant en fait les ressources euh, par parcours. Euh, par une espèce de maquette type, on va on va dire. Donc, euh, Nadie, tout à l'heure, disait dans le chat que euh, B9 est la bibliothèque du, du programme ID9 de, de l'AUF. Donc là, dans B9, on retrouve, comme vient de le dire Juliette, des ressources euh, euh, des ressources des, euh, des UNT, mais aussi de Canal U euh, et, et de, de, de, plusieurs, euh, de plusieurs établissements. Euh, dans le cadre de euh, des parcours proposés sur Fun Ressources et puis de, de, des autres briques, là aussi, euh, je vous invite à aller consulter, hein, je ne vais pas m'étendre davantage là-dessus, mais l'intérêt le, le, est de retrouver euh, les ressources euh, classées par formation, par mention de licence, euh, par spécialité de DUT pour pouvoir euh, finalement mieux s'en emparer et, et, et plus facilement y accéder. Et je regardais juste le chat. Voilà. Donc maintenant, on va passer euh, à la question donc, des usages, hein, question qui est quand même euh, euh, au cœur de notre atelier. Donc là, je vous ai mis une, une phrase euh, que je trouvais assez pertinente de Catherine Reverdy. Euh, « Les ressources éducatives libres ne sont pas pédagogiques en soi, il faut les travailler pour qu'elles le deviennent. » Et donc là, ça, ça, ça montre vraiment toute la question en fait très importante autour des usages et de la contextualisation d'une ressource, qui fait, qui finalement fait qu'une ressource scientifique devient une ressource éducative. C'est vraiment par les usages et l'utilisation qu'on va en faire qu'on va lui donner euh, son caractère éducatif, son caractère pédagogique. Voilà. Donc euh, D'abord, euh, comment utiliser des ressources en présentiel? Donc, je sais que ce n'est pas forcément d'actualité, hein, parce qu'on est plus tous en distanciel euh, qu'autre chose, mais euh, voilà, ça permet de poser quand même euh, des usages et euh, de les décliner. Après, je vais les décliner à, à distance. Donc, l'utilisation de ressources en présentiel euh, pour l'enseignant ou le formateur. Donc, euh, ça peut permettre d'illustrer un propos. De compléter et d'enrichir un cours. Cela euh, permet aussi de diversifier les modes de, tra de transmission des connaissances, car comme je vous le disais avant, euh, la typologie euh, d'une REL est tellement variée euh, qu'on peut utiliser euh, une vidéo, un exercice, euh, une étude de cas, un web, on peut s'appuyer sur un web documentaire, un jeu sérieux, enfin, voilà, les, les possibilités sont quand même multiples. Donc, ça permet de flexibiliser euh, son, on va dire, les pratiques. Euh, cela aussi, euh, cela permet aussi euh, de favoriser l'interaction et de dynamiser son cours en y invitant un orateur. Donc là, je pense notamment euh, aux conférences que vous trouverez sur Canalu, euh, qui peuvent, qui, qui permettent finalement euh, de euh, de faire entrer dans votre cours un autre orateur et de pouvoir confronter différents, euh, différents points de vue sur un sujet euh, et donc de développer aussi, euh, de favoriser le développement de l'esprit critique. Euh, la construction euh, d'un enseignement grâce au grain pédagogique, donc ça c'est ce que je vous expliquais aussi avant au début concernant la granularisation, le fait de pouvoir euh, prendre un item, euh, un item euh, en particulier et de pouvoir le réadapter euh, dans son enseignement, en pouvant. Euh, finalement, ça permet vraiment de, de construire son cours à partir des grains, des grains pédagogiques présents donc, sur les portails des ressources éducatives libres. Euh, et nous, en fait, aussi, notre travail de documentaliste euh, au sein des UNT, euh, c'est vraiment de pouvoir proposer euh, plusieurs niveaux, euh, plusieurs niveaux de détails et plusieurs niveaux au sein d'une ressource. En, en permettant en fait de, euh, de diviser par exemple un cours complet en plusieurs chapitres euh, en plusieurs euh, voilà d'indexer les exercices à part une vidéo pour que l'enseignant puisse directement prendre la vidéo et par exemple la réintégrer dans un cours moodle. voilà donc ça c'est aussi tout un travail euh, un travail technique hein, d'indexation. Euh, D'ailleurs, petit aparté, cet après-midi, je fais avec euh, deux collègues documentalistes des UNT, on organise un webinaire sur cette question d'indexation. Donc, si ces questions-là vous intéressent, euh, n'hésitez ben, pas à, à y assister. Voilà, c'était le petit moment, euh, <rire> le petit placement de l'atelier de cet après-midi. Mais euh, voilà, donc, concernant la granularisation. Euh, vous trouverez aussi, qu'en fait, euh, et les UNT ont beaucoup travaillé sur cette question-là, la question donc de euh, la remise à niveau et de l'évaluation des acquis. Voilà, donc on a développé des tests de positionnement transversaux, mais aussi disciplinaires, euh, qui permettent vraiment euh, à l'enseignant qui a envie de tester ses élèves euh, de pouvoir se référer à ces tests de positionnement. Tests de positionnement qui sont également facilement exportables dans des, euh, dans des outils comme Moodle. Voilà. Et enfin, euh, l'enseignant euh, peut tout à fait euh, prescrire à ses étudiants euh, la lecture de telle ou telle ressource en bibliographie et webographie. Donc voilà, le rôle de, de l'enseignant est fondamental euh, pour euh, développer les usages des ressources, euh, soit en les utilisant directement dans son cours, euh, dans son scénario pédagogique, ou en tout cas en étant prescripteur de ressources, en disant à leurs en. En proposant aux élèves, aux étudiants, euh, des ressources et en les mettant en bibliographie s'il ne veut pas les utiliser en cours. Alors, voici les usages euh, de ressources donc, à distance. Alors, euh, bien évidemment, donc, en formation continue à distance, euh, en formation hybride. Donc, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Hein enfin, on est en train, pour les enseignants en tout cas, qui doivent faire cours à distance. Euh, ça favorise aussi la mise en œuvre euh, de la pédagogie inversée. Voilà. Euh, et ça permet euh, de co-construire à distance des ressources éducatives euh, entre enseignants et formateurs d'une même institution ou en réseau, qui vont finalement travailler ensemble et co-construire euh, des scénarios pédagogiques en se euh, basant sur des ressources éducatives libres. Donc là, c'est euh, finalement, c'est ça, c'est l'éditorialisation de contenu pédagogique et la création de parcours type. Donc là, je vais euh, y revenir euh, dans les prochains les prochaines slides, il y aura une slide consacrée à cette question, en fait, des parcours. Parce qu'on s'est rendu compte que, euh, voilà, on a les ressources sur les portails, euh, mais que ça ne suffit pas, en fait. Il faut, aller, euh, il faut aider les, les enseignants à utiliser ces ressources concrètement, et donc, ce qu'on a mis en place, euh, donc ça fait déjà quand même euh, quelques temps qu'on travaille dessus, mais c'est vrai que ça s'est amplifié avec euh, ben, la situation actuelle hein, où le besoin, euh, un fort besoin émerge euh, concernant l'hybridation et le distanciel. En fait, l'idée, c'est de pouvoir proposer des ressources euh, en lien avec des maquettes de cours. Donc, en fait, de pouvoir faire un travail de correspondance entre des ressources et des cours dispensés dans, une, dans un parcours en particulier. Voilà, donc euh, ça je vais vous en parler tout à l'heure, je vous montrerai un exemple. Voilà. Et euh, donc je voulais aussi, euh, je, je voudrais vous parler de notre travail au sein de l'université numérique euh, puisqu'on a quand même depuis mars euh, beaucoup travaillé sur cette question des usages euh, notamment via notre, euh, via notre site internet. Donc voilà, je vous ai mis une capture d'écran de notre site internet, de notre portail. Et dans l'onglet ressources, vous trouverez un certain nombre euh, bah, de ressources, hein, de ressources pour vous aider, euh, pour vous aider à, à y voir plus clair, mais aussi pour vous donner des clés, en fait, de, des clés pour mieux utiliser les ressources avec euh, donc notamment des petites vidéos qui présentent différents contextes d'usage. Donc là, j'ai décidé de vous en montrer un qui me semblait pertinent. Euh, alors, je vais peut-être normalement... Alors, c'est celle-ci. Voilà, c'est dans le cas de la formation à distance. Par des établissements d'enseignement supérieur en économie et gestion, ONEJE construit une offre de formation à distance pluripartenaire et interdisciplinaire. Elle s'adresse à des étudiants en formation continue qui ont des contraintes de disponibilité importantes. Exemple avec l'Université de Nice qui forme des cadres et des dirigeants capables de concilier un savoir-faire spécialisé et une compétence générale et opérationnelle en gestion des entreprises. En étant directrice du master de marketing, euh, on a fait appel à moi pour faire des cours en e-learning. Euh, donc, j'ai un public de formation continue auprès desquels, euh, donc, bien sûr, j'enseigne à distance. C'est une formation euh, qui est dédiée aux professionnels qui travaillent en entreprise ou bien à des étudiants, alors soit en reprise d'études, soit qui veulent poursuivre leurs études, mais qui sont très loin de Nice. En début d'année, on se voit en présentiel, c'est plus agréable de savoir déjà à qui on a affaire, qui nous découvre, et on se met d'accord sur un planning, on fait un doodle, on est assez souple en fait en e-learning, on est là pour répondre franchement à leurs attentes. Euh, la difficulté qu'on a, c'est que ce n'est pas du tout la même construction qu'un cours en présentiel. En présentiel, vous avez vos slides et puis une très forte interactivité avec les étudiants. Les slides sont là pour un support. Voilà. Le souci de l'interactivité à distance, c'est qu'elle est très faible. Sinon, il y a une forme de frustration de ces gens parce qu'ils sont toujours très sérieux, très impliqués. Ils prennent connaissance très vite de votre cours. Ils ont des questions, un tas de questions que l'on gère au niveau des webconférences. L'objectif est juste de répondre aux questions qu'ils ont. Ils vont réagir et ont des questions sur les supports qu'ils ont lus chez eux ou qu'ils ont écoutés et vus chez eux parce qu'il y a par exemple du format vidéo avec des maîtres de conférences, des professeurs d'université qui vont parler d'un sujet. Sur Oneige, on a vraiment des ressources dédiées à des gens qui ont besoin d'un mois et demi, deux mois pour entrer dans un cours qu'ils parfois ne connaissent pas du tout. Donc vous avez par exemple quelqu'un qui va vous expliquer une étude de cas, décomposée, la correction, tout est décomposé. Donc vous avez par exemple 20 heures de travail sur une étude de cas. C'est tellement bien détaillé, très structuré, et surtout il y a un avancement pédagogique qui est fait pour ce public-là, que finalement ils ont des réponses même à la manière de procéder pour répondre. Donc c'est vraiment une banque, pour moi, d'outils, euh, que je n'ai plus besoin d'aborder avec les étudiants. Et puis ça les rassure, c'est des gens qui ont besoin d'être rassurés, parce que vous êtes à distance, vous avez une famille. Il faut qu'ils soient rassurés, c'est-à-dire faut qu'ils aient l'impression d'avoir vraiment appris des choses. Après, encore une fois, il y a tellement de matériel, je crois qu'il y a déjà 950 supports accessibles, on a vraiment de quoi faire. J'étais mauvaise élève, je le reconnais, je fais mon ma culpa, j'utilisais pas assez les ressources, vraiment je les conseille. Je les conseille pour le bien-être des étudiants, je les conseille pour la facilité, de notre manière d'enseigner euh, et puis je les conseille aussi pour éviter justement qu'il y ait trop d'interactions par mail quand ils sont perdus puisque là ils ont vraiment déjà des réponses chez eux et on évite de trop leur mâcher aussi le travail ils vont chercher un petit peu, et surtout dans une base centralisée dédiée à ce public, ils ne sont pas obligés d'aller taper sur Google pour trouver n'importe quoi. Là, ils savent que c'est de la ressource scientifique validée et qui, sur le plan pédagogique, va leur apporter. Ils ont des réponses à leurs questions et ils me posent des questions où vraiment je vérifie qu'ils n'avaient pas déjà les réponses sur Oneige. Voilà, Donc pour la petite vidéo, donc vous en avez, euh, vous en avez d'autres hein, qui développent d'autres contextes d'usage. Voilà, celui-ci me, par, me, me paraissait particulièrement euh, d'actualité puisqu'on voilà, on est dans la formation à distance. Donc là, c'est peut-être la formation à distance tout au long de la vie, mais voilà, ça peut peut-être vous donner des, des clés et en tout cas, euh, voilà, n'hésitez pas à regarder les autres euh, les autres contextes d'usage donc sur notre site. Euh, voilà, donc euh, l'université numérique vous accompagne. Euh, comment hybrider vos enseignements Donc vous trouverez des guides d'usage, des tutoriels pour le AD. Euh, donc les fameux parcours types par mention ou spécialité pour vous guider. Donc voilà en fait à quoi ça ressemble. Voilà sur les sur quoi on a travaillé en fait euh, ben, pendant tout le premier confinement parce qu'on a vraiment eu une demande euh, une demande importante en fait de la part des équipes enseignantes de nos partenaires qui avaient besoin en fait de euh, euh, de euh, pouvoir utiliser les ressources rapidement et en lien avec euh, les cours en fait, dispensés dans leur, euh, dans leur discipline. Donc, par exemple, ici, pour les, euh, les arts, lettres et langues, euh, on, a, euh, on a donc pris une, une licence mention humanité et on a fait, euh, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, mais vous pouvez aller sinon directement sur notre site, mais on a vraiment créé des tableaux de correspondance avec donc les unités d'enseignement, les ressources, euh, le type pédagogique et le nombre en fait, d'heures euh, apprenantes, d'apprentissage. Voilà. Et donc, on a fait ça pour euh, la licence humanité, la licence en art, en sciences du langage, euh, art du spectacle, lettres, mais on a également fait ça pour toutes nos autres disciplines, la psychologie, etc. Et les autres UNT ont également fait ça. Donc, euh, ça euh, permet, euh, je pense déjà que c'est un gain de temps pour vous, et que ça vous permet de pouvoir utiliser des ressources éducatives libres dans le cadre euh, d'une unité d'enseignement. Voilà. Et il faut savoir que ce travail-là, euh, donc ce sont les gens, euh, les personnels des UNT qui l'ont fait, donc les documentalistes, euh, mais aussi les chargés de mission, et que ces tableaux ont été validés euh, par des enseignants-chercheurs en fait, de la discipline, hein, qui font partie de nos comités scientifiques. Voilà... Euh... Alors, une mission des UNT, c'est l'accompagnement des étudiants L1. Et c'est vrai qu'on on euh, a particulièrement développé en fait, la question aussi de cette transition euh, lycée-université. Donc, c'est ce que je vous disais avant, avec la, la possibilité donc, de réutiliser des tests de positionnement transversaux, qui sont donc euh, libres, euh, libres d'accès et, euh, et euh, gratuits. Et euh, aussi des dispositifs, donc euh, d'autres dispositifs, des parcours de remédiation, etc. Alors, maintenant les apports. On a vu donc les usages euh, en, en présentiel et à distance, euh, les différentes initiatives développées par l'université numérique pour accompagner euh, les enseignants. Mais maintenant, quels sont les apports pour enseigner Concrètement, comment utiliser des ressources pour fabriquer un cours et qu'est-ce que ça vous apporte à vous enseignants. Donc déjà, ça vous permet de gagner du temps en reprenant et adaptant une ressource déjà existante. Voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été, euh, beaucoup de choses ont été produites, euh, beaucoup de ressources ont été conçues. Et euh, sur les portails, vous trouverez donc des, euh, voilà, il y a une centralisation quand même des, des ressources existantes. Alors après, bien évidemment, il y a des ressources isolées. Hein, voilà, les enseignants qui produisent leurs cours ou leurs ressources qui les mettent sur un site personnel ou euh, voilà, qui ne les partagent pas. Mais en tout cas, les ressources éducatives libres qui ont été développées sous licence Creative Commons et dont l'auteur veut bien les partager se trouvent sur les portails de ressources. Euh, ce, que je vous parle, ce que je vous disais aussi avant concernant l'intégration euh, des, des ressources, des modules euh, dans un cours Moodle par exemple, alors, ça dépend aussi du format de la ressource. Hein, avec des anciennes ressources, ce n'est pas toujours possible, mais en tout cas, avec euh, de plus en plus, en tout cas, les ressources assez récentes, puis peuvent facilement s'exporter dans des outils comme Moodle. Euh, avoir accès librement à des activités variées pédagogiquement. Favoriser le développement de la classe inversée. Euh, développer ses compétences numériques. Et proposer donc des séances pédagogiques en favorisant l'utilisation de nouveaux outils numériques, donc les plateformes Modules. Alors, il y a bien évidemment l'enseignant, mais il y a également l'étudiant et l'apprenant. Euh, voilà, c'est euh, donc pour l'apprenant, euh, la possibilité de devenir acteur de sa formation et de bénéficier d'un apprentissage interactif et hybride, euh, de développer sa compétence informationnelle, mais aussi donc, voilà, les compétences numériques transversales, et enfin, faciliter l'apprentissage euh, tout le long de sa vie. Ouh, un peu vite. Voilà. Donc euh, là, je vous ai remis en fait euh, la liste des portails et des entrepôts spécialisés, voilà, pour que vous ayez les liens directement. Donc, je ne vais pas revenir, hein, on en a parlé juste avant. Euh, le portail des UNT, voilà, que je ne vous avais pas mis. Hein, je vous avais donné les logos, mais je ne vous avais pas mis les, les, les liens des portails. Et voilà, donc euh, mon contact aussi si vous avez euh, des questions, euh, des questions, voilà, euh, qui... des questions ou des demandes particulières. Il euh, n'y a pas de souci, vous pouvez m'écrire et euh, je serai ravie de vous aider, en tout cas, euh, et de, de répondre à vos questions. Voilà. Si le webinaire-là ne suffit pas à, à explorer déjà des pistes de réflexion, euh, n'hésitez pas à me contacter euh, directement par mail. Voilà. Donc, euh, bah, c'en est fini pour la présentation. Donc, Je vois que les questions et le chat, c'est assez actif. Donc, on va peut-être. Euh... Alors, il y, aura, il, y aura, il y aura des questions. Il y a des questions très intéressantes qu'on va pouvoir traiter. Alors, il y a d'abord une petite question euh, logistique, on va dire. Euh, où sera postée la présentation Alors là, Romuald, si tu nous écoutes, si tu nous entends, peux-tu, s'il te plaît, répondre à cette question Parce qu'on mm -hmm, on, on ne sait pas. On ne sait plus. On a dû savoir, mais on. On ne sait plus où seront... C'est sans l'application, je dirais Livestorm, là où on avait accès à tous les, tous les ateliers et aussi les enregistrements. Peut-être qu'il y aura un espace un peu de dépôt de, de, des, des présentations. Je sais pas. On va, on va vous trouver cette, cette réponse, Florence. Ah, il y a un logo. On... À droite. Oui, mais je pense que c'est pour récupérer les listes de liens. À mon avis, ça doit être ça, la question. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce que disait Juliette. Du coup, vous pouvez revoir la présentation après. Voilà. Oui, oui je me doutais que c'était pour les liens. Oui, ouais, Florence. Bon. Normalement, vous aurez les, les éléments. Euh... Bon, après, ce que je peux faire aussi. Alors, je ne sais pas, je vais voir. Parce que j'ai un document Word où j'avais euh, tous les liens. Donc, je vais peut-être vous l'envoyer euh, sur le chat si vous voulez l'avoir tout de suite. Oui, voilà, non, ça. Très bien. Non, sinon, les questions plus euh, pour ouais. euh, euh, nourrir le débat, on va dire. Donc, euh, Jean-Marie Gilliot avait une question. Il se, il se demande en, en termes d'usage, euh, pourquoi les usages des ressources éducatives libres ne proposent pas plus de scénarios d'adaptation et d'appropriation de co-construction et d'amélioration des ressources. Alors, pourquoi euh, on n'arrive pas à davantage… Je, je reformule, Jean-Marie, et si je me et si ça n'est pas ce que vous aviez à l'esprit, surtout intervenez dans le chat en me disant que je me trompe, je tente de reformuler. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne partage pas davantage de scénarios pédagogiques permettant de réutiliser les ressources que l'on propose en gros, c'est ce que je comprends. C'est ce qui permettrait de passer d'un moteur de recherche à une démarche plutôt de coopération. Euh... Ben, on tente de le faire euh, au maximum, mais euh, je pense que la solution serait sans doute d'essayer de faire des passerelles entre euh, votre réseau innovation pédagogique et nos catalogues de ressources euh, des UNT, chose que nous n'avons pour l'instant jamais faite, mais c'est sans doute là la solution. Euh... En termes d'usage, euh, la co-construction, la collaboration, on essaye de la penser au départ, au moment de la conception de la ressource, pour ce qu'ensuite y ait euh, multi-usage, hein, j'ai envie de dire. Euh, mais le retravail euh, des ressources euh, a posteriori est encore quelque chose d'assez compliqué euh, à mettre en œuvre pour plein de raisons. Notamment culturel, les collègues n'ont euh, pas trop l'habitude de fonctionner comme ça, mais sans doute que dans votre réseau, à vous, Innovation Pédagogique, il doit y avoir des collègues euh, rompus à ce genre d'exercice. Et je pense vraiment que de pouvoir en discuter euh, serait intéressant. Alors, est-ce que vous souhaitez que je vous invite euh, sur scène Peut-être, ça peut être une idée. Alors, attendez, je me perds un peu dans les... Tableau, là, euh... Marie-Gillois, oui oui, c'est là que je, voilà. je ne trouvais plus. Donc, je, peux... je vous invite, Jean-Marie, si vous avez envie de monter sur scène pour davantage évoquer cette question. Voilà. Êtes... C'est possible. Il y a une autre question, plutôt une suggestion de la part de Thierry Seldran, qui disait qu'il serait souhaitable de contribuer en rendant ces ressources plus accessibles à des publics différents, notamment en langue des signes, en lecture vocale et ce genre de choses. Bonjour Jean-Marie. Bonjour, mais bonjour mesdames, bonjour, bonjour. tout le monde. Merci, merci de me donner, euh, de me donner la... L'accès à la scène, euh, oui, en fait, c'est à la fois, à la fois, ce sont des habitudes des enseignants et à la fois, il y a une question quelque part d'animation de communauté. Alors, vous parlez d'innovation pédagogique comme un, comme un, vous l'avez dit quoi, un réseau, une, c'est un principalement un portail de, de republication de, de ressources, de, de retour d'expérience et qui, qui est pas mal visité et qui est aussi basé sur des ressources libres, donc qui, qui ne republie que des ressources libres, pas, pas forcément éducatives. Euh, et donc la, la question, elle est, elle est bien, pour moi, mm -hmm. euh, j, j, on peut la reformuler de différentes manières, mais quand on parle de commun, en fait, le commun est quelque chose qui est construit par un ensemble de gens et qui vit par un ensemble de gens. Ce qui se ce qui se passe avec une ressource éducative libre c'est que cette ressource elle se retrouve figée et elle est effectivement consultable dans une base de données mais elle n'est pas modifiable et en fait quand on regarde les modes de co-construction de, de, de choses qui ne sont pas que de la recherche d'informations on a, on a le modèle de Wikipédia qui est une co-construction permanente, qui n'est pas un modèle universitaire, on, on l'a bien compris mais qui est quand même un modèle intéressant à regarder et puis il y a un autre modèle moi, qui m'intéresse depuis quelques temps, c'est des choses qui sont développées euh, dernières années, notamment dans le domaine logiciel, où le logiciel libre est publié dans des dépôts logiciels, il peut être modifié, il peut, on peut créer des, des, des, des variantes en faisant des efforts, en faisant des, des choses un peu, un peu techniques, mais qui permettent en fait de s'approprier la, la, la ressource, de la modifier par rapport à son besoin, là vous parliez de, de, simplement de reprendre un grain, si le grain je trouve que la forme n'est pas bonne, si j'ai un problème de terminologie je ne peux pas le reprendre si c'est un PDF par contre, si c'est un, une ressource modifiable, je vais pouvoir le reprendre et l'adapter à, à, à mes besoins. Ou si je suis en mode de classe inversée, voire classe renversée, je vais pouvoir reprendre ces choses-là et permettre aux, aux étudiants de se l'approprier, de le formuler pour pouvoir eux-mêmes reproposer la chose. Et donc, en fait, on est dans une logique pour l'instant dans les, dans les universités numériques thématiques qui a été un premier pas, qui est intéressant, qui est effectivement cette notion de publication et cette notion de recherche, mais qui couvre pas cette notion d'évolution et de, et de vie oui, de la ça. ressource. Et, euh, et ce problème de vie de la ressource, mmh. en fait, il renvoie au, au, à la vie de la communauté. C'est-à-dire que tant que votre ressource n'est qu que dans un moteur, vous pouvez pas faire communauté parce que les gens sont pas acteurs et ne sont pas en, engagés, sont pas en capacité d'eux. Et donc, il y a ce problème de capacité d'eux. Alors après, on a parlé de composabilité dans le chat. Enfin, il y a plein de not toutes notions qui viennent derrière ça. Mmh. Et, et, et c'est vraiment une manière de... C'est dans la construction même de la, de la chose qu'il y a une question oui. que je me pose. Voilà, et j'en je profite de, pour parler je de ça, ça si ici. Mais, mais, <rire> <rire> ben, c et alors dire qu'on peut en discuter, etc. Euh, oui, oui, bien sûr, je pense que c'est effectivement dans la discussion qu'on pourra le faire. Et c'est pour ça que je mets de prendre ici de mettre ce point de vue-là sur la table pour pouvoir le partager. Merci de m'avoir donné cette possibilité. Mm -hmm. Merci beaucoup. Merci. On, ben, on reste en, en contact, du coup. C'est des belles perspectives. Ce serait, ce serait sympa de pouvoir faire ça. Effectivement. <rire> Parfait. Alors... Il y a Pascal Barbie, je crois, qui veut venir sur scène. Oui, enfin, je l'ai invité, c'est moi qui l'ai invité. Ah, Pascal. Oui, Parce qu'il répondait, en fait, en, en, dans le chat euh, on... Ah voilà, il va arriver. Il, ça il, il, ça il ça répondait à Jean-Marie. Ça et met coup, un peu de temps pour, que... pour se connecter. Il se prépare. Il y a marqué il, se prépare. La machine vous demande est-ce que vous êtes connecté On teste la connectivité, etc. Donc ça mmh. prend quelques instants pour, mmh. pour, pour pour rejoindre votre scène, pour reprendre votre terme. La règle et la formation, ce que la brique est au mur. C'est vrai que, du coup. je ah, les ben, ce mais, de euh, La dynamique. De ah ben, si voilà. voilà parce ah, que... Je suis dans une maison où il y a beaucoup de gens qui télétravaillent, donc euh, j'étais dans une pièce à plusieurs personnes, donc il a fait que je change de pièce. <rire> Ce qui euh, bon, bon, bon, euh, est plusieurs raisons. Bonjour Jean-Marie, c'est Jean-Marie Gillot, c'est ça Oui, c'est ça. Bonjour Pascal. Oui, on se connaît, hein, on s'était oui, vu il y a déjà fait, crois, quelques oui. années. Euh, alors du coup, j'ai raté les, les deux derniers échanges, mais euh, concernant les, les ressources éducatives libres, je pense qu'on ne peut pas demander à une ressource de, de tout faire. Une, une ressource, pour moi, c'est un fichier, tout simplement. Mmh. Euh, qui est construit qui est, ou, par, par un expert, hein, donc le contenu, on va dire qu'il est, qu est bon, ou co-construit éventuellement, ce qui est encore mieux, euh, par euh, un réseau d'experts, ce qui euh, en valorise d'ailleurs euh, enfin, immédiatement le contenu, euh, les usages, et qui euh, minimise les coûts de fabrication et de mise à jour de, de, de ce fichier, hein, parce que euh, on pense souvent à la première production d'une un, ressource, mais, mais moins souvent à, à la nécessaire mise à jour de cette ressource dans, dans beaucoup de situations, notamment en formation continue, euh, donc il faut mettre les ressources à jour, et quand on est plusieurs à pouvoir le faire, c'est évidemment beaucoup mieux. Je pense que le, la ressource elle-même n'est pas porteuse de pédagogie. Hein. La, la ressource est comme une brique, je, je, je l'ai euh, indiqué tout à l'heure euh, de manière un peu humoristique peut-être, c'est comme euh, la, la brique, enfin la ressource est à, à, au parcours formation, ce que la brique est au mur. C'est-à-dire que euh, c'est un élément qui a, qui a une valeur, hein, qui a un coût euh, de fabrication, qui a un coût d'usage. Euh, mais qui, euh, à elle seule, ne, ne porte pas la formation. Elle doit être accompagnée, moi, me semble-t-il, hein, ça a toujours été mon, euh, ma manière de penser par euh, un enseignant, par un tuteur, lorsque le cours est à distance, euh, qui va euh, valoriser hein, cette, euh, cette ressource et qui va obligatoirement la contextualiser par rapport à un groupe, euh, un groupe d'étudiants qui est toujours différent. Voilà, parce que quand on construit une ressource, euh, elle n'est pas forcément construite pour pour un public particulier, mais elle est euh, attendez je, je, je suis un peu voilà de se mettre place, hein. euh, elle elle est elle est construite pour un pour un public moyen qui, qui n'existe pas et lorsqu'on face de nous on a des, des étudiants ils ont toujours des questions particulières euh, et c'est à, à l'enseignant au tuteur de contextualiser que la ressource envoie comme, euh, comme connaissance, comme savoir-faire, comme, comme compétence, un besoin particulier. Donc, la, la, la ressource, elle est essentielle, elle est importante, mais toute seule, est, pour moi, elle n'est ne, elle, elle pas, pas un produit fini, elle n'est pas un produit final. Et donc, le problème, j'ai vu tout à l'heure, pourquoi ne pas faire des wikis, pourquoi ne pas modifier les ressources, etc. Alors, hier, on a, avec Jacques Dengue, on a fait un, une petite conférence sur, sur la... Je ne sais pas si vous me... Oui, vous m'entendez me, Il y a eu un blocage. Désolé. Euh, non, non, ça marche bien. Sur la nécessité de, de travailler entre le, entre le néant et le chaos. Le néant, c'est quand il n'y a rien, quand il n'y a pas de ressources. On n'a pas de briques pour faire le mur. Hein. Et, et le chaos, c'est quand euh, il y a beaucoup beaucoup de choses et quand on ne se retrouve pas, que les objets ont des formes quelconques et ne vont pas s'assembler ensemble. Voilà. Et ça, c'est absolument terrible. Or, la, la construction de, de briques normalisées assemblables, ça a été présenté par, par Juliette et par, par Carole, merci, euh, nécessite un, un travail de, de conception qui va au-delà de la conception du simple message que le prof doit avoir vers ses étudiants. Mais il doit être, cette, cette conception, elle doit exister, mais elle est associée à une conception d'ordre supérieur qui est la réutilisation par d'autres. Et donc, ça, ça passe à travers la capacité d'assemblage, désassemblage, de mise à jour, de catalogage, etc., qui sont autant d'aspects fondamentaux qui sont abordés par différents points de, de ce colloque et qui sont évidemment euh, indispensables et, et qui sont constitutifs de la RUN. La RUN, ce n'est pas que le fichier, c'est euh, les, euh, les, les objets autour du fichier hein, voilà, et, et les méthodes d'usage. Donc, je pense que euh, l'erreur serait de, de vouloir faire, faire trop de choses à la ressource elle-même, au fichier lui-même, Qu'ils soit vidéo, qu'ils soit textuels, hein, voilà, ce soit des exercices, des corrigés, des, euh, des exposés, des cas, de, des retours d'expérience, etc. Mais euh, il faut avoir, euh, il faut avoir en tête que globalement, l'utilisateur final, enfin le, le professeur final qui va utiliser cette ressource dans son cours, va avoir aussi son point de vue pédagogique et il va, il va enrichir cette ressource, euh, ce fichier, de sa propre expérience en fonction de son public que lui va être en capacité d'étudier. Lors de la formation. Voilà, simplement, mm -hmm. merci. De cette petite, euh, merci, Pascal. Merci, merci Jean-Marie. On Monsieur. va on va passer à une, à une question euh, suivante qui nous vient de Pierre Bernard Toubol, de l'université de Perpignan. Euh, alors, et qui dit que le fonctionnement par discipline ne facilite pas euh, particulièrement l'interdisciplinarité ou le transdisciplinaire et euh, demande quelles pratiques euh, seraient recommandées pour croiser les champs disciplinaires. Alors, c'est notamment une des raisons, une euh, des, des, des choses qu'on a essayé de faire en faisant euh, les fameux parcours type sur Fun Ressources, dans lesquels euh, vous trouverez euh, tout en bas, si vous allez sur la, sur la, sur la page, euh, des, euh, des compétences transversales, des parcours aussi transversaux sur des euh, thématiques particulières. Donc, on se, on se positionne là davantage dans une logique de formation et de de, de mention de licence ou de spécialité de DUT, plus que vraiment dans une logique disciplinaire. Donc, on tente, autant de faire se peut, de quitter la logique disciplinaire pour aller davantage vers la logique de formation. Et du coup, on l'espère davantage vers le, vers le transdisciplinaire. Donc Pierre Bernard, j'espère avoir répondu à votre question. Si ça n'est pas le cas, faites-moi un petit signe. Et du coup, vous pourrez peut-être monter sur scène pour qu'on échange davantage. Je prends les questions dans l'ordre. Il y avait également une question d'Amadou Daou qui demande s'il existe des hébergeurs dédiés pour les plateformes gratuites de formation à distance. Si oui, lesquels Je vous avoue que personnellement, je n'ai pas la réponse. Donc, si quelqu'un dans la communauté a la réponse et, et peut répondre à Amadou, ce serait super. Donc, peut-être répondre dans le chat ou alors euh, se signaler pour qu'on puisse vous faire monter sur scène pour répondre à Amadou. Des hébergeurs dédiés pour les plateformes gratuites de formation à distance. C'est pas du tout notre... Enfin, on n'est pas du tout technicienne, ni l'une ni l'autre. <rire> euh, voilà, Juliette est chargée de documentation et... Euh, et moi, je suis coordinatrice donc... Euh, Là, on, on, on risquerait de vous dire des bêtises à donc on préfère sur Terre. Alors, il y a une intervention peut-être à ce sujet Ah ben, Pascal, je te fais revenir alors <rire> Alors je vois que Jean-Bernard, euh, Pierre Bernard, pardon, euh, cependant le croisement est réalisé en fonction uniquement des parcours de formation. Oui, pour l'instant, oui, pour l'instant, oui. Il nous faudrait six bras pour euh, faire autrement. <rire> Pierre Bernard. Mais si vous avez des idées ou des bras, euh, on est preneur. <rire> Oui, Pascal, si tu as... Oui, bon, bon, bonjour. Donc, tout ça, c'est assez, assez classique. Alors, pour la, la question, pour ne pas me tromper, on, on parle bien de, de plateforme euh, pour la mise en œuvre de formation et pas de plateforme euh, pour euh, l'exposition de ressources. Il y a eu des questions aussi, euh, une personne qui disait « je produis ressources, comment faire pour les rendre... » Alors, par exemple, moi, je connais bien euh, le cas d'UNIT, mais je pense que pour UOH ou pour les autres UNT, c'est un peu pareil. Lorsqu'une euh, lorsqu ressource existe avec une... Une, une thématique euh, accessible, enfin, une des thématiques des, des, des universités numériques qui ont été présentées tout à l'heure, on peut tout à fait se, se mettre en relation avec l'université thématique et euh, envoyer sa ressource en demandant à ce qu'elle soit euh, documentée, qu'elle soit cataloguée, qu'elle soit euh, installée sur des, sur des serveurs, me semble-t-il. Enfin, c'est vrai pour UNIC, j'imagine que c'est la même chose pour les autres UNT ou sur, euh, ou sur Fano, euh, sur, le, hum euh, sur différents serveurs. Pour les formations, pour les formations, c'est un peu différent. Euh, parce que pour une formation, euh, on peut évidemment, chaque établissement peut se télécharger des outils LMS euh, open source. On parle de Google, c'est un exemple parmi d'autres. Ça demande un peu de technicité, mais c'est accessible en tout cas. Donc, chaque euh, établissement peut mettre en place sa son, son, son, son LMS. Parce que la mise en œuvre d'une formation nécessite une LMS, nécessite des ressources, mais nécessite aussi des... Euh, des informations euh, sur les tuteurs et des informations sur les étudiants. Donc, quand on doit charger de manière massive des étudiants sur une formation, souvent dans un établissement, on connecte sa euh, plateforme d'enseignement à son LDAP ou à sa, ses ressources euh, qui vont référencer les noms, prénoms et adresses mail des étudiants, par exemple, et, euh, et on les connecte. Donc, il est difficile d'avoir une, une offre libre euh, de, de plateformes euh, où on, on puisse trouver à la fois euh, des, euh, des informations euh, partageables, comme les REL, hein, évidemment, comme les ressources, mais des, des informations de, de type beaucoup plus privé qui sont euh, protégées par, euh, par une réglementation assez stricte en France, sur les, les noms, les adresses, les adresses mail, téléphone, euh, adresses postales, etc., des, des étudiants et des professeurs. Donc, en général, euh, sauf euh, si vous arrivez à vous mettre d'accord avec une école qui dispose déjà d'une LMS et qui la partage. Euh, je, je ne connais pas d'offres euh, gratuites comme ça pour, pour faire sérieusement de la formation euh, en ligne avec une, euh, avec une durabilité, une pérennité euh, importante. Vous pourrez faire des tests, mais, mais c'est un peu tout. Quoi, voilà. Sinon, il faut être relativement autonome sur sa plateforme. Voilà. J'espère avoir répondu à peu près à la, à la question. Merci Pascal. Au revoir. Alors, il y a une question également de, de Pat. Voilà. Euh, « En tant qu'enseignant-chercheur, je produis beaucoup de ressources en ligne pour mes étudiants. Quelle est la démarche pour rendre ces ressources libres, au-delà de les déclarer en Creative Commons À qui et comment les soumettre ?» Alors là, vous avez plusieurs possibilités. Euh, soit vous, contactez, euh, vous nous contactez, donc soit l'université numérique, soit l'université numérique thématique dans laquelle vous avez produit euh, les ressources, enfin qui concerne le champ disciplinaire dans lequel vous avez produit les ressources, soit euh, dans l'initiative Fun Ressources, euh, vous avez une des petites briques euh, qui s'appelle euh, Je Contribue, et vous allez déposer dans cet endroit-là euh, ce que vous avez produit pour pouvoir le partager, le mutualiser. Donc, en gros, deux, mais elles, elles, elles, les deux possibilités arrivent à peu près au même endroit. Hein, mais vous, en termes de manière de faire, voilà, vous voyez comment vous préférez faire. Soit vous nous contactez, du coup, vous pouvez contacter directement Juliette, hein, puisqu'il y avait son mail tout à l'heure sur, sur la présentation. Oui, euh, avec les voilà. collègues. C'est peut-être plus simple des fois parce que. Voilà. Tout à fait. Soit vous allez sur, euh, sur le site de, de l'initiative Fun Ressources, dans la petite brique contribuer. Pat, en fait, j'espère avoir répondu à votre euh, question. Euh, alors, il y avait une question de Pierre Barois également pour retrouver les réels en français en physique. Donc là, j'ai répondu euh, euh, à, par écrit. Euh, moi aussi, je viendrai plus Oui, à... euh, j'ai voilà. recherché des ressources en histoire géo, mais au collège. Donc, c'est vrai que nous, on est quand même euh, sur de l'enseignement supérieur euh, avec un fort. Euh, un, beaucoup de ressources niveau licence. Donc, là, collège, nous, on n'est pas. Ça peut éventuellement fonctionner avec des, des lycéens. Certaines ressources euh, euh, fonctionnent euh, au niveau terminal, peut-être même au niveau première, mais pour le collège, c'est vraiment trop. Enfin, le niveau n'est vraiment pas adéquat. Donc, euh, ben, chez nous, vous ne trouverez rien euh, d'Ildora, désolée. <rire> euh, ouais. Et il y avait une seconde question de Pierre Bernard qui, qui est plutôt pour toi, je pense, Juliette. Du bon. Moi, je pas les compétences. En matière de recherche ouais. de ressources, une indexation est possible le plus souvent. Cependant, quelles sont les taxonomies le plus souvent utilisées euh... Donc, du coup, dans la recherche de ressources sur un portail, euh, un portail de mieux, ressources. Le mieux, c'est peut-être qu'on qu demande à Pierre-Bernard de venir, non Comme ouais. ça, Parce que par écrit, c'est souvent un peu plus compliqué et, et l'échange oral va, va souvent plus vite. Là, tout à l'heure avec Jean-Marie, c'était... Vraiment... J'ai vu qu'il y a aussi euh, Mokhtar qui intervient quand même depuis tout à l'heure. Dans le peut chat, oui. On pour après, peut-être sur scène parce qu'il a l'air d'avoir des choses à, à raconter. Oui, tout à fait. Voilà. Ah oui, Mokhtar. On, on vous invite, Mokhtar, et, et, et vous sur, sur le, le sujet de l'interdisciplinarité des réels, Justement, si si Pierre si Pierre Bernard est là en même temps, ça sera, ça sera parfait. Ouais, ok. Euh, bonjour à tous. Bonjour. Oui, en fait, je voulais réagir sur cette question-là d'interdisciplinarité. C'est une question sur laquelle j'ai travaillé un peu sur les ressources éducatives depuis un certain temps. Moi, je crois, je crois beaucoup au REL comme étant un concept très, très, très multidimensionnel. Cela veut dire qu'on peut l'attaquer de, plus, de, plusieurs, de plusieurs angles. Il y a énormément de. Il y a une densité, une charge notionnelle très, très, très forte dans les REL. Euh, D'ailleurs, j'ai rédigé un article sur le, le concept lui-même. C'est quoi une ressource En quoi les règles sont une, des ressources En quoi elles sont éducatives et en quoi elles sont libres C'est-à-dire, c'est vraiment chaque aspect constitue une, une, une problématique de recherche intéressante. Mais en termes d'interdisciplinarité, moi, j'ai relié les règles à deux notions essentielles la granularité et le remixage. La granularité, parce que finalement, quand une règle, par, par définition, Dès qu'elle est réelle, ça veut dire que l'auteur l'a conçue comme telle, avec une affinité de vouloir la partager. Alors, partager, ça veut dire quoi Ça veut dire réutiliser dans un autre contexte. Je vais sur le portail, je trouve une ressource, je vais l'intégrer dans, dans mon cours. Mais ce n'est pas évident que ce qu'a conçu l'auteur original corresponde exactement à mon contexte. Raison pour laquelle on a tendance aujourd'hui à voir essentiellement des réels sous forme d'entités, de, euh, comment dirais-je, en bloc. Ça veut dire, j'ai un cours, je le mets en PDF, une vidéo, telle quelle. Et la de la granularité, elle est, elle est rarement considérée dans le sens où un grain pédagogique, par définition, c'est l'entité où il y a un minimum de densité sémantique. Ça veut dire, j'ai un sujet, et si je vise la granularité, je dois le découper en autant d'unités sémantiques minimales. Pourquoi Tout simplement parce que... Dans un autre contexte, je peux recomposer ce que j'ai fait, ou bien un autre collègue va le recomposer autrement. Donc, je donne la, la, une certaine plasticité à ma ressource pour qu'elle soit réutilisée dans un contexte, pour un autre objectif, pour un autre niveau éducatif, etc. Et, dans, et avec une granularité fine, je garantis à ce que mes ressources qui sont produites, par exemple, j'ai un cours en physique, euh, je montre par exemple une petite vidéo sur sur l'éclipse solaire, je ne sais pas si c'est du domaine de la physique ou non, mais cette petite séquence peut être réutilisée dans un autre cours qui n'a rien à voir avec la physique ou avec l'astrologie. Tout simplement qu'il y a un minimum d'informations qui peut être adaptées à notre contexte. Alors que si c'est toute la ressource entière, ce sera difficile de l'intégrer ailleurs. Donc l'interdisciplinarité, à mon sens, dépend de cette, de cette organisation granulaire d'une ressource Autant de, de comment on peut la décomposer à l'origine pour qu'on puisse la recomposer autrement dans un autre parcours, dans un autre contexte. Donc, dans ce cas-là, c'est un élément, effectivement, comme je dis, on, on trouve rarement dans les entrepôts, on va trouver du cours entier, on va trouver des ressources très complètes, alors que normalement, il est recommandé à ce que celui qui crée une, une ressource la décompose et elle peut être reconstituée à un moment donné comme il l'a déposé lui-même, mais donne la possibilité à celui qui va la réutiliser de pouvoir prendre juste une partie. Et à ce moment-là, le remixage entre en action parce que le remix, c'est également l'une des caractéristiques du DRL et ça, ça obéit à des conditions. On a parlé des, des Creative Commons, c'est-à-dire qu'il y a des règles également à suivre pour remixer une ressource. Et ça, c'est un autre paire de manches. Mais l'essentiel, c'est de la recomposition d'une ressource. Je peux la transposer d'une discipline à une autre du moment qu'elle est plus ou moins euh, très minime en termes de densité sémantique, pour éviter hein, d'être contraint par des informations en plus qui ne collent pas avec ma discipline. C'est un peu le petit témoignage que, que j'ai voulu faire. Voilà. Merci. Oui, C'est ce, ce qu'on tente hein, d'aller vers, vers ça depuis déjà quelques années dans les UNT, mais ce n'est pas du tout euh, quelque chose qui est facile à faire entendre aux, aux concepteurs, qui, euh, qui euh, souvent, force d'intention pédagogique, euh, nous disent ⁇ Mais non, mais moi, je suis dans un scénario, je ne peux pas euh, créer les choses de manière euh, un peu morcelée comme ça, en pensant à la réutilisabilité ensuite, euh, etc. ⁇ Mais c'est bien l'intention et la volonté euh, de départ de, depuis déjà quelques années. Donc, Pierre Bernard, ravi. De, je crois que vous n'avez euh, pas votre micro d'aligne. Ah, alors, on ne vous entend pas, Pierre Bernard. C'est dommage. <rire> vous revenez. Je vous réinvite. Attendez. On va y arriver. Sinon, vous avez euh, le petit. Euh, Au-dessus, là, des problèmes avec le son ou la vidéo. Des fois, alors, il y a des solutions là-dedans. Ah, oh, si, voilà. Pierre. Tout qu'il arrive à se reconnecter. Carole, juste une petite question. Je rebondis sur une, une remarque de Florence. Les parcours sur Fun Campus ne sont pas accessibles gratuitement Si, si. Parce ah, sur Fun Campus Fun Campus, c'est autre chose. Ah, fun ah, Campus, bon, fun... Euh... La ressource n'est pas disponible. Sur Fun Campus, euh... faut, il faut contacter Fun. Alors. Pierre-Bernard, je crois oui. que vous avez un problème Ah ça y est, on vous oui. entend. Ah, super, donc euh, je suis tout à fait d'accord, merci d'abord de m'accepter sur la scène. Euh, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse qu'on a faite avec Mokhtar. Euh, ma, ma préoccupation est un petit peu plus en amont, c'est-à-dire que lorsque euh, on produit un certain nombre de, de ressources, si ces ressources sont granulaires, il faut nécessairement pouvoir, pour pouvoir les indexer, pour pouvoir les retrouver, il faut pouvoir effectivement euh, les euh, caractériser, c'est-à-dire euh, les accompagner de métadonnées suffisamment précises pour pouvoir effectivement ensuite les croiser avec d'autres. Et c'était en fait l'objectif de ma question de l'interdisciplinarité, c'est que si on cherche à croiser des ressources granulaires, il faut pouvoir s'appuyer sur des taxonomies, sur des, euh, des standards de réputation conceptuelle. Et c'était ça ma question. C'est oui, oui. vrai qu'on bon, bah, euh, s'appuie sur des ontologies dans, dans un certain nombre de, euh, de, de disciplines, mais euh, ce que je voulais savoir, c'est si de manière générale, dans les REL que, qui sont euh, proposés dans les UNT, il y a ce genre de taxonomie, il y a ce genre de référentiel de connaissances sur lesquelles on peut travailler pour pouvoir croiser justement ces grains pédagogiques. Oui, alors en fait, c'est vrai qu'il y a de l'écho. Vous avez aussi de l'écho Non. Ah, c'est que j'ai un propre écho. Alors en fait, nous, au sein des UNT, on travaille avec la norme supplome FR euh, qui est vraiment la norme de description, en fait, des ressources euh, pédagogiques de l'enseignement supérieur. Donc, on a des champs de métadonnées bien définis Et c'est vrai que tout, euh, toutes, euh, toutes les UNT, en fait, se basent sur cette norme et utilisent les mêmes champs de métadonnées. C'est pour ça qu'on euh, a quand même une harmonisation au niveau des pratiques et qu'ensuite, sur numérique par exemple, vous avez accès à l'ensemble des ressources des UNT euh, qui ont le même gabarit et euh, la même fiche, on va dire, descriptive de métadonnées. Donc après, c'est vrai que ça, c'est nous, c'est notre travail de documentaliste euh, au sein des UNT. Après, est -ce, votre question, est-ce que c'est aussi euh, vous, en tant que producteur de ressources, comment est-ce que vous voulez euh, la caractériser et l'indexer pour euh, qu'elle remonte et qu'elle soit bien référencée Tout à fait. Ouais. Le, le problème, le problème c'est que, euh, tel que vous le dites, c'est vrai que le travail du documentaliste, ça va être de euh, lier chaque grain à, euh, une, à une métadonnée de, euh, définie. Euh, cela dit, les plus, les plus à même euh, de référencer euh, ces données-là, ça reste quand même les producteurs de... de, de bien bon. sûr. Et, et, et ce, pour pouvoir effectivement s'assurer que la bonne métadonnée s'applique bien au, au bon grain, euh, il faut pouvoir proposer des, euh, des référentiels qui soient facilement utilisables d'une part, ou, euh, ou au moins, à minima, d'être commun à toute une population. Alors, supplémentaire, est-ce que c'est suffisamment, euh, est -ce est suffisamment précis euh, Est-ce qu'on va pouvoir disposer de la gr granularité suffisante pour pouvoir indexer des ressources euh, Ce pas je... sur le de... cas. Voilà, C'est vrai ça. que la norme SuploMFr. moi j'avais travaillé aussi il y a quelques, bon il y a 2-3 ans avec Yolande Bourda sur cette question en fait de, je faisais partie d'un groupe de travail sur le fr et on travaillait en fait à une, à une révision en fait de cette norme, euh, donc le MLR donc là ça doit être en fait, euh, il me semble à la Fnor. Euh, donc travailler à une version un peu plus euh, épurée aussi de cette norme, parce que par exemple euh, pour les types pédagogiques il y a une liste mais... Euh, énorme de type pédagogique qui n'existent même plus. Par exemple, il y a les disquettes, ce genre de choses. Donc, il fallait vraiment remettre à jour des choses. Donc, voilà, il y a un travail qui est en cours. Après, je ne sais pas exactement où ça en est. Donc, Noctar, je vous laisse. Ouais. <rire> continue. Je, je, peux, je peux continuer, étant donné que je suis expert ISO dans l'ESC36. Je travaille avec Yulin Bourda sur ouais. le MLR, etc. Hum. Donc, je m'y connais un peu en termes de l'homme, de, de, de l'homme à faire, de faire, etc., de tout ce qui est schéma des métadonnées pédagogiques. Avec, euh, avec les profils d'application. On parle de profils d'application dans le sens où euh, l'homme ou bien MLR, su, suplomère, etc. Ce sont, des, ce sont, des, ce sont des, des, us, des usines à gaz. Ça veut dire ces c'est 90 champs de description qu'on ne parvient jamais à remplir. Donc, raison pour laquelle on crée un profil d'application qui s'adapte à l'institution, au contexte dans lequel on est. Le LOM, par exemple, c'est une norme internationale de l'I3E et chaque pays va l'adopter. La France a, a, a créé le LOM à faire. Mais même pour la France, il y a des spécificités pour le domaine supérieur, secondaire, etc. C'est pour la raison qu'on a créé le SCOLUM à faire, le SCOLUM à faire, etc. Et, et, et d'ailleurs, c'était un problème français de, de, de créer un profil d'application qui porte le nom de l'homme. Les Canadiens ont été un peu plus intelligents, ils ont nommé le, le profil d'application normétique. Donc lorsqu'on passe à l'AMLR, finalement, qu'est-ce qu'on veut faire en France On a le supplôme à faire. Alors qu'actuellement, on est en train de passer à la manière. Mais pour revenir un peu à la, à la question pratique, pour comment on indexe Le LOM ou bien le schéma ou le profil d'application qu'on utilise, c'est une structure de métadonnées avec laquelle on va décrire une ressource, un grain. À ce moment-là, on, ch on choisit les champs de, du modèle qu'on veut en, en, en s'assurant qu'on a un minimum de compatibilité avec le modèle référent. On garde des champs identiques les mêmes. Par exemple, toutes les ressources vont avoir un titre et un auteur. Donc, ce sont des points qui vont garantir l'interopérabilité. Reste à savoir maintenant que dans certains champs qu'on va retenir, c'est le contenu. Vous parlez de la taxonomie. Bah, je viens, je viens. Je parle que l'homme le, le, le, est un schéma. Mais qu'est-ce qu'on va mettre dedans pour garantir à ce que les mêmes grains, les mêmes ressources soient indexés par la même taxonomie Et c'est là où on intervient. On parle des champs libres et des champs contrôlés. Cela veut dire qu'il y a des champs, un champ mot-clé, un champ de discipline. Là, au moment de saisir votre réel sur une plateforme, comme sur elle par exemple, on vous appelle à aller choisir votre mot-clé dans des catalogues, dans des, dans des taxonomies contrôlées. Donc, de fait. sorte que vous allez choisir un mot-clé pour votre ressource, exactement la même taxonomie sera proposée à toute autre personne qui va indexer sa ressource dans votre domaine. Donc à ce moment-là, on va créer une interopérabilité sémantique. Alors, justement, donc, à ce niveau-là, quels sont les référentiels qui sont le, le plus souvent utilisés C'était, en fait, l'objet de ma question. Euh, si on cherche à avoir des référentiels sémantiques sur des contenus euh, disciplinaires, euh, quels sont ces référentiels euh, Il en existe toute une, toute une zoologie, euh, c'est très clair. Alors, au niveau international, il y a des choses qui sont faites, hein, euh, euh, notamment au niveau des, euh, des ontologies, encore une fois. Euh, ouais. Ces ontologies ont le bon goût de pouvoir être travaillables au niveau international avec du multilingue. Maintenant, est-ce qu'en France, on, on s'oriente vers ce genre de choses ou, ou est-ce qu'il y a autre chose bah, Déjà, il y a des taxonomies disciplinaires. Cela veut dire que quand vous êtes dans la médecine, dans, dans un entrepôt médical, on va vous orienter vers MESH ou quelque chose comme ça. Donc, il y a des consensus euh, des disciplinaires sur des ontologies de domaine. Donc, à ce moment-là, on va les appliquer. Il n'y a pas des règles strictes qui s'appliquent à tout le monde. Si vous, avez, vous allez sur HAL, par exemple, on vous propose un certain nombre de taxonomies, c'est un consensus de Hall. Mais si vous êtes, chaque entrepôt va choisir un certain nombre d'anthologies pour lui. Bon, là, il n'y a pas des directives qui imposent à ce que tout le monde dise la même chose. Mais oui, mais, mais c'est là que c'est problématique, c'est que si on cherche à faire un petit peu de pluridisciplinaire, si on si n'attache on pas la même, le même contenu euh, à, au même concept, ça ne, ça ne sert strictement à rien, on se perd dans, des, dans une forêt d'indexation qui n'a plus aucun sens. Et à la limite, ouais. ça n'a plus d'intérêt que, que, que de faire des métadonnées sur des grains, parce qu'on ne les retrouvera jamais. Non, mais je, je, je, je, je, je suis d'accord sur ça. Euh, C'était un peu le monde des bibliothèques en choisissant de oui, la classification du oui ou CDU, etc. Mais finalement, aujourd'hui, c'est un cas, c'est... C'est vraiment institutionnel, c'est les institutions qui vont choisir un peu le, le référentiel ontologique qu'ils choisissent, finalement. Mais il n'y a pas, vous savez, quand vous allez d'un entrepôt à un autre, on vous propose des, des, des, des répertoires différents, des taxonomies différentes. Donc là, ça cause un problème, je suis d'accord avec vous, mais c'est difficile à harmoniser quand même, à moins que ce soit, par exemple, moi, je vois le domaine médical qui est vraiment très strict là dessus ça veut dire quand vous allez sur… Sur le Web of Science, par exemple, vous allez trouver quelques référentiels qui sont identiques à, à l'échelle internationale. Quoi. Mais Je suis d'accord avec vous là-dessus. D'accord, merci. Bah, nous, après, au niveau des UNT, je ne sais pas, bon, après, nous, on utilise la classification Dewey pour euh, la classification disciplinaire, comme, dans, comme finalement les bibliothèques. Et on avait aussi un référentiel Ramo. Sur lequel on s'appuyait. Ouais, Rameau, donc, mais, euh, je sais que pour le nouveau portail là, de l'UH, on ne l'a pas gardé. Donc, oui, pour le multidisciplinaire. Voilà. Une petite, oui. je dois... une, une petite question euh, très logiste. Restez, restez là, Mokhtar, juste oui. un instant, encore s'il vous plaît. Euh, Cécile demande euh, si les évolutions vers le node ont eu lieu ou pas. Donc, Juliette, Mokhtar, vous êtes sans doute. Euh, euh, les évolutions non, Je sais elle, elle demande, les évolutions vers Node ont-elles eu lieu ou, ou pas Vers le Node FR. Je sais plus, je sais qu'on l'avait évoqué mais, mais non. Il y a très belle information là-dessus, ouais. je ne suis pas informé. Ouais, moi non plus. Bon, ben, Cécile, on n'a pas la réponse à votre question. Désolée. Il y a d'autres questions alors alors oui, il y a une question de Florence à nouveau, à qui j'ai répondu finalement ensuite, entre-temps, euh, par écrit. Euh, donc je, je reprends juste ce que je disais euh, à, à Florence par écrit à propos de certaines des ressources qui sont dans les parcours de fun, euh, ressources Donc certaines des ressources sont en, en réalité des MOOC, des MOOC dont les contenus euh, sont en Creative Commons et, et qu'il est donc possible de récupérer et que l'on peut... Euh, récupérer pour jouer en local dans son établissement euh, dans la petite brique euh, <rire> euh, Fun Campus, je ne sais plus exactement comment s'appelle la brique, mais ça vous emmène sur une plateforme qui s'appelle Fun Campus. Si vous êtes dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans un établissement en général, un hein, public, je crois, vous pouvez réutiliser euh, ces, ces contenus avec l'environnement qui va bien, etc. Donc, toujours pour répondre à Florence, euh, sur cette question, certains des contenus des MOOC euh, sont aussi en libre accès par ailleurs euh, dans des euh, bibliothèques en ligne. Euh, certains, certaines des vidéos sont sur CanalU. Euh, certains des contenus sont, sont, sont dans les UNT. Donc, s'il y a un. Là, vous me citiez un contenu en particulier. Je vous avoue qu'avec tout ce qui se passe dans le chat, je n'ai pas eu le temps d'aller voir. Euh, C'était sur, voilà, sur les usages du Je web. C'était sur les usages du web. Donc, C'est celui de Sergi. Sergi euh, Paris ou ouais, Université Celui-là, il, il, il y a sans doute la majorité des vidéos sur Canalu. Donc pour pouvoir aller récupérer les, les contenus, au moins, donc pas la totalité du MOOC, pas les activités, etc., mais au moins les vidéos, allez sur Canalu. Normalement, vous les trouverez. Euh, et vous posiez là tout de suite la question de... Euh, euh, le fait de ne pas faire partie du monde académique, c'est le cas, euh, oui, alors là, c'est vraiment que le cas des MOOC hein, qui sont sur FunMOOC. Tout le reste des ressources sont en libre accès et peuvent être utilisées par euh, n'importe qui euh, de manière libre. Le grand public, vous, enfin euh, n'importe qui ailleurs, euh, etc., euh, sont accessibles de manière pérenne. Donc là, vous êtes vraiment tombé sur euh, sur les, les la, la trentaine ou quarantaine de de ressources qui sont qui émanent, en fait, qui sont au départ des MOOC qu'on a essayé d'ouvrir au, au, au maximum, mais ça demande, en fait de, euh, voilà, des, des, des choses… Oui, oui, et UNGF, oui, oui, je en ai, mais en, en ce moment, avec la pandémie, ouais. c'est un peu particulier, donc j'ai tendance à mettre tout le monde dans le même stack, mais oui, vous avez raison, merci non, non, ce n'est pas limité, justement. Enfin, là, le problème des, de, des parcours de fun ressources, c'est que l'on référence aussi certains des MOOC qui sont ouverts, mais pour ne pas perdre euh, l'activité, la, l'interactivité et tout ça du MOOC, ils les ont mis dans une plateforme qui s'appelle Fun Campus. Et c'est vrai que du coup, du euh, du coup, la, la, du coup, les contenus sont, sont enfermés dans cette plateforme. Mais le plus souvent, euh, les vidéos, au moins, sont sur Canalu. Donc, Florence, j'espère que je vous, je vous réponds. Sur Canalu. et Juliette, tu peux peut-être juste les... mettre dans le chat le, le lien Ouais. Je me demande aussi, parce qu'on en avait aussi un MOOC concernant les usages du web sur notre portail. Mais je ne sais pas si c'est celui-ci. Non, c'est Internet, Internet et moi, ou quelque chose comme ça. Alors, oui, c'est des contenus similaires en fait. Hein. Mmh. Mais euh, là, du coup, tout est dans tout est dans le canal. Mais Juliette va mettre le, le lien. Euh, Romain. Là, je, je regarde. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est un problème qui a été soulevé dans les MOOC qui sont ouverts mais sur une durée limitée. C'est la raison pour laquelle ils ont créé Fun Campus pour que ça puisse être joué à n'importe quel moment mais dans les établissements du coup, ça ne ouais, répond bon, pas je trouvé. aux besoins de Florence euh, qui n'est pas dans un établissement mais qui voudrait accéder à ces ressources et qui, là, du coup, ne peut pas si les contenus ne sont pas en accès pérenne quelque part. Or, là, pour le, la ressource en question dont elle parlait, enfin, le MOOC en question dont elle parlait, voilà le lien. Donc, vous êtes tombé sur l'exception, le, Florence. Vraiment désolée. C'est vraiment, vraiment pas la majorité des ressources qui sont proposées dans ce dans de ressources. Vraiment pas la majorité. Ah oui, et nous sur notre portail, on a le MOOC Internet les autres et moi. C'est celui-ci. Mmh. Bon, <rire> Donc oui, en fait, sur les portails des UNT, hein, vous, euh, vous trouverez aussi des vidéos issues de MOOC. Donc voilà, il n'y a pas le scénario pédagogique euh, qui, qui est là, mais en tout cas, vous avez accès librement aux vidéos. Donc okay, voilà, sur vrai Mokhtar. Au grain, ouais. c'est <rire> <rire> ça. Voilà, alors est-ce qu'on a épuisé le. C'était riche, il y a eu beaucoup d'échanges. Vous êtes encore 28. C'est chouette. <rire> Une majorité d'enseignants, hein, ce que je disais tout à l'heure dans le chat, le sondage a montré qu'il y avait de d'enseignants, pour ceux qui ont répondu au sondage, hein, parce que j'ai bien vu que tout le monde n'avait pas répondu. <rire> bah, merci à vous Thomas aussi pour les partages, c'était sympa. Il s'est passé plein de choses dans le chat, je vous avoue que je n'ai pas réussi à tout suivre, parce que Il y le a eu chat, quelque plus chose avec scénari. plus les participants. Ah oui, Scénari, du coup la... Là... Le, ah, il y, y, y a eu un échange sur l'outil sur scénario il y a un moment, j'ai vu passer ça euh, vite. Euh, voilà, beaucoup d'échanges dans le chat, c'est chouette, du coup quand ça vit comme ça, euh, un atelier que vous échangez entre vous, très très bien. C'est Lucia qui vient de se connecter a priori, mais oui, c'est la fin. Là chance, par là. contre, euh, <rire> le webinaire s'arrête dans deux minutes. <rire> Trois minutes <rire> 3 minutes, exact. J'ai un tout petit peu. Hum. Merci Pierre Bernard, j'étais ravie de vous retrouver. <rire> Merci à tous. Ouais, c'était chouette. Merci beaucoup pour aussi les interventions. Ouais. C'est vraiment, même nous, ça nous permet d'apprendre de, encore des choses et de toujours voir les choses en fait euh, différemment, de co-construire oui. et tout. Pour nous, c'est hyper enrichissant aussi. Hein. Et merci Mokhtar pour euh, toutes ces bonnes idées. Ouais. Oui, avec plaisir Jean-Marie. À bientôt. Oui, c'est vrai, Il y a un... comme je l'ai dit lors de ma présentation, si vous voulez en, enfin, en savoir, enfin, en savoir davantage, mais en tout cas, euh... euh, participer euh, à un atelier sur l'indexation des ressources éducatives libres. Euh, voilà, ce sera cet après-midi de 14 à 15h30, et euh, donc on sera trois à, à animer l'atelier. Donc moi, Sylvain, euh, donc d'UNIT de, de, et Leila du VED, donc d'autres UNT. Et voilà, on va essayer de parler indexation, euh, indexation et référencement. Voilà. Merci à tous. À bientôt.